Ce sport, qui est la vie, c'est une aventure. Et cette vie, qui est notre sport, est aussi une folle aventure. Et chaque jour, relever ces défis ensemble, être à la conquête de ces objectifs ensemble, fait notre force. C'est en l'une que nous trouvons la force qu'il manque à l'autre, d'être chaque jour la meilleure. Avec une sœur, tu es fort. Avec une jumelle, tu es invincible. Nous, ça c'est the best me